C'est Sébastien, hein. euh, j'ai 40 ans, donc euh, je viens du sud-ouest, euh, je suis sportif, je fais la course à pied. C'est euh, la suite d'une course où j'avais eu complètement lâché mentalement. Je sais que j'avais un gros travail à faire euh, là-dessus. Donc euh, bon, fouillant sur internet, je suis tombé sur, euh, sur l'académie de la haute performance. Donc euh, après deux ou trois appels téléphoniques, euh, je me suis lâché, lancé. Donc j'étais coaché par Michel Comte, euh, ça s'est super bien passé, le feeling est très bien passé. Donc, déjà ça m'a servi sportivement et euh, voilà, j'ai tellement adhéré à, à ce process que j'ai décidé de, voilà, de me lancer avant à mon tour à devenir coach. Euh, les changements, alors si on commence par le domaine sportif, c'est beaucoup de libération. Alors, euh, Autant au niveau des compétitions qu'au niveau des entraînements, on peut se dire que vous pouvez rater une séance, que ce n'était pas catastrophique. Euh, ça m'a aussi servi dans ma vie professionnelle, parce que je suis manager d'une une entreprise. Donc, le rapport que j'ai avec euh, mes employés a complètement changé. Euh, du coup, il y a une meilleure ambiance. Vraiment, euh, voilà, ça a servi à tout le monde déjà pour l'ambiance. Et puis je m'en sers aussi au boulot euh, par rapport à à mes collaborateurs, alors que petits, euh, des petits tuyaux que j'apprends moi aussi. Et dans la vie familiale aussi, ça, sert, euh, ça me sert aussi euh, voilà, à, à divers moments. En fait, ça sert tout le temps. Donc euh, c'est donc génial. À tout moment de la vie, on peut euh, on peut se servir de, de ce qu'on apprend dans ce, ce programme-là. Ne euh, pas hésiter. Ne pas hésiter euh, d'y aller les yeux fermés. Euh, voilà, pour toute personne qui... Qui veut se libérer, qui veut retrouver son identité, euh, ça rue de la nef, c'est vraiment, euh, vraiment un petit magique. Hein. Donc euh, y aller, foncer, euh, sans se poser de questions. Euh.